Merci à vous tous et toutes d'être présents. Euh, nous allons donc euh, nous embarquer pour ce euh, webinaire euh, d'environ une, de, une heure. On va, on, va respecter, euh, on va respecter le temps. Euh, donc, on commence à peu près à l'heure, comme je l'avais promis, euh, avec cette restitution d'études sur les réputations des entreprises françaises vues de l'intérieur, euh, euh, Eric, Eric, là, euh, bah, on ne voit plus. Tu ne vois plus Voilà, là, on te voit beaucoup mieux. Il faut que je sois... Avec Eric euh, De Barry, qui est, qui est fondateur de AlterBuzz et qui présentera euh, tout à l'heure brièvement euh, le contexte de l'étude. Alors, cette étude, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez télécharger euh, le rapport, l'infographie, les chiffres, etc., etc., sur goodbuzz.fr ou badbuzz.fr. Et c'est une étude qui a été réalisée en début d'année, euh, entre décembre et, et février. C'est une période super favorable pour une étude cette année. On a eu tout, à peu près. Les grèves, les grandes vacances de février, puis après le confinement. Et donc, on a réussi à trouver un petit trou de souris pour pouvoir présenter cette étude. Ah, en septembre. Euh, voilà. Et je pense que plus. Elle est assez pertinente maintenant euh, que beaucoup d'entreprises, on a écrit de nombreux articles sur ce sujet, viennent de découvrir Internet 25 ans après. Euh, et du coup, euh, là, oui, bon, il y en a quand même quelques-uns qui l'avaient découvert avant, hein, heureusement. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de, une prise de conscience majeure euh, qui est en train d'être faite hein, à tous les niveaux, y compris chez les petits commerçants. J'ai vu hier... Euh, les les commerçants de, de Saint-Ouen qui sont qui viennent de découvrir l'e-commerce, e ouais, mais et cette fois-ci, ils le font contraint et forcé parce qu'ils euh, n'ont plus de clients. Donc, nos mmh. euh, clients sont américains, ils viennent plus et il faut vendre. Et donc, euh, il va soit que dans un contexte comme celui-là, euh, l'irréputation e est un est un sujet qui revient à, à la mode. Je dis revient, il n'a peut-être mmh. jamais, jamais sorti de la mode, surtout euh... que… Les gens, en fait, on se rend compte, euh, au fil des contacts que l'on a, que, euh, finalement, peu ont réellement conscience de leur ré réputation de ce que c'est. Peu sont préparés euh, à, à, à gérer un coup dur, ou même à éviter les coups durs. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur leur business. Euh, ils ont l'impression que, comme un mauvais papier dans un magazine, euh, bah, la semaine d'après, on passe à, des, à une autre actualité et ils oublient que sur Internet, tout reste. Alors ça, c'était notre hypothèse de départ parce ouais. que justement, on va voir euh, le résultat des, des interviews. C'est voilà, voilà, quelque chose d'un petit, on petit dire, peu du, durer, du, légèrement différent et en même temps sur lequel on a pu euh, euh, qu'on a pu un peu nuancer au travers de focus group qui sont tous euh, décrits par le menu dans le rapport. Donc, si vous allez sur goodbuzz.fr, vous avez un un, un, un dossier d'environ 50 pages avec toutes les analyses, les verbatim, j'en passe et des meilleurs. Mais avant de démarrer sur euh, les résultats de l'étude, on aimerait bien vous sonder un peu. Et pour cela, euh, j'ai créé un petit sondage qui s'appelle sur menti.com. Alors, vous allez sur votre navigateur vous avez, ou si vous avez un mobile, hein, pareil, je pense que vous avez un mobile, vous faites menti.com, M-E-N-T-I.com, vous allez voir, c'est vraiment génial. Vous allez me laisser euh, une seconde pour changer d'écran. Et voilà, hop, même petit.com Et vous utilisez 79 92 05. Et vous rentrez les trois mots, parce que j'ai mis, mis la, la barre à trois, qui évoquent pour vous le maudit réputation en 2020. C'est le, le petit test post-prandial pour voir si vous ne dormez pas. Voilà, en fait, ils sont en train de dormir. <rire> Parce que qu'il n'y re... a rien qui arrive. Ah, ben voilà Lâcher prise, reconnaissance, buzz. Ah, buzz Popularité, découverte, contrôle. Intéressant. Toujours un exercice amusant, ça. Ciblage, must have. Intéressant. Visibilité, veille. Cyber réputation. Ah, c'est intéressant cette, euh, ce, ce glissement sémantique entre la irréputation réputation et la cyber réputation. C'est ouais. hein? cibé... on, on, on, on utilise moins, moins souvent maintenant le cyber. Le... Ouais. Et s'il y a des tenants, c'est que. Alors, ah, image numérique. Notoriété, confiance. Image un... tout court d'ailleurs. Un... Ah, Eric, qu'est-ce que ça évoque qu pour toi Ah, ces... pour moi mm -hmm. Ce que je vois là mm -hmm. Intéressant, hein ben, effectivement reconnaissance, image, euh, stratégie marketing, qualité, c euh, réputation tout court. En fait, il y a certains mots qui se rapportent directement à Internet et il y a des mots qui, sont, qui vont au-delà de l'Internet. c'est ouais. intéressant parce que ça ouvre une fenêtre et justement bien. sur notre interprétation. Réputation tout court. De réputation euh, et puis l'image incontournable. Notoriété, confiance, très intéressant, merci. Euh, si vous voulez continuer, danger, oui, bien sûr. Pas. Ah oui. oui, intéressant. Alors, on va voir, justement, oui. c'est quelque chose qui a beaucoup changé, ça, la perception de l'irréputation comme un danger ou comme une opportunité. On verra les réponses de nos, de nos répondants Elles ne sont, elles sont pas neutres et intéressantes. Merci pour cet échange. On en garde une trace précieuse. Donc, on va poursuivre notre, notre programme, puisque l'objectif ici, en fait, ce n'est pas de vous casser les pieds avec des slides pendant 300 heures. Euh, on va essayer de faire un, un rendu de l'étude en 15 minutes environ. Encore une fois, vous avez la possibilité de télécharger le rapport complet. Et, et, et il est assez long, donc euh, on va vous donner juste l'essentiel pendant ces 15 minutes. Et puis ensuite, je vais poser quelques questions aux intervenants. Cyril, je crois, a des révélations à nous faire. Donc, on verra tout à l'heure. Euh, David, qui a trouvé le micro. Je ne sais pas s'il a trouvé la caméra non plus. Euh, Maël et puis Michael puisque notre ami Jean Marc n'est pas avec nous. Et puis tout au long tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Isabelle, dont la photo est là sur l'écran, prend scrupuleusement note de toutes vos questions et elle les remet dans un, dans un tableur qui nous sert à suivre justement l'état d'avancement de ces questions, à savoir si on y a répondu. Donc allez-y, si, si une question est, est pertinente de notre, de notre flux, on l'inclut dans le flux, et si elle mérite d'être répondue un petit peu plus tard, on lui laisse un petit peu de temps. Alors Eric, peut-être quelques mots pour planter le décor de ce sondage et expliquer pourquoi d'ailleurs on l'a mené, et quels étaient nos objectifs. Je veux dire, le, un de nos objectifs est de faire comprendre euh, euh, euh, ou de faire s'interroger les, les, les, les principaux, les plus hauts dirigeants des, des entreprises parce que finalement la décision leur revient en, en règle générale. Je parle des, des entreprises, je dirais de moins de 150 personnes, euh, euh, de, de s'interroger sur leur ré réputation. Qu'est-ce dire, qu'est-ce qu'ils... Qu entendent par les réputations comment ils la comprennent est ce qu'ils pensent la connaître est ce qu'ils sont organisés et comment au moins qu'ils se posent cette question là et au passage qu'ils s'interrogent sur l'importance d'avoir ou non une bonne réputation pour son business voilà donc nous avons interviewé pour cela 285 répondants Alors, en dessous vous avez un chiffre qui dit 232 réponses complètes parce que le questionnaire qui était assez long, enfin raisonnable puisqu'il faisait à peu près dix minutes pour répondre, comportait des questions un petit peu plus complexes vers la fin, vers la, vers la fin de son de sa structure et donc on a eu un petit peu moins de réponses à la fin, mais au tout début 285 donc c'est ce chiffre-là qu'on voudrait retenir et puis des réponses qui viennent d'entreprises privées, publiques, d'associations, beaucoup de dirigeants, managers, salariés assimilés, vous verrez tout à l'heure dans le dans le profilage. Hors agences de communication et de mar de de marketing, ce sait pas c'est pas parce qu'on les aime pas, au contraire, on les adore. Euh, on, a, on a offert le, le, le rapport à tout le monde, mais on voulait éviter d'apporter un biais euh, qui soit celui des agences euh, dans cette étude. Trois, trois objectifs majeurs. Les répondants connaissent-ils la réputation Ont-ils conscience de l'impact de cette réputation Et que font-ils pour y remédier euh, euh, au cas où ils sont conscients de cet impact donc on a euh, pour cela euh, interviewé comme je l'ai dit 285 personnes qu'on a ensuite réparti euh, dans euh, plusieurs catégories ce qui nous a permis de faire énormément de tri croisés ici euh, je vais vous montrer les tri à plat donc on va simplifier énormément pour éviter de passer trop de temps sur la présentation des résultats mais si vous allez dans le rapport vous verrez beaucoup de nuances et d'explications de, très très précises pour chacun des sous-secteurs, des sous-segments et, et, et les différences éventuelles de l'un à l'autre. Alors, euh, trois segments principaux, les moins de 100, en sachant qu'on a enlevé les très petites entreprises, les euh, 21% de 101 euh, à 500 personnes et 34% de plus de 500 personnes avec une répartition à peu près équivalente de B2B et de B2C et euh, une répartition par fonction qui est volontairement biaisée vers le haut euh, du euh, du spectre puisque c'était notre objectif d'ailleurs on a réalisé ce questionnaire en deux vagues hein. d'une part au fil de l'eau et là pour le coup on a récupéré euh, beaucoup de marketeurs ce qui était d'ailleurs un de nos souhaits hein. donc on a à peu près 50% de marketeurs qui ont répondu euh, à ce questionnaire et puis en, en, environ un peu plus de 50% qui ne sont pas des marketeurs et qui sont pour beaucoup d'entre eux des PDG, les cas des dirigeants et des cadres supérieurs avec une, une petite proportion d'employés et de cadres moyens. Donc, il y a un décalage par rapport, bien entendu, à la représentativité des entreprises, mais ça correspond à notre objectif de recherche. Alors, trois minutes montrant en un, ce qui te correspond à peu près au temps qui met un parti pour présenter ses résultats. Eh bien, d'abord, une surprise, enfin pour moi, c'était une surprise, en tout cas, je dois l'avouer, euh, de voir à quel point euh, ce, ce, cette notion d'irréputation était comprise. Alors, pour être sûr de savoir si les gens répondaient à côté de la plaque ou pas à côté de la plaque, il fallait leur poser une question et leur demander quelle était la définition hein, de l'irréputation. Et là, on, une fois qu'on avait cet assentiment, eh bien, on pouvait passer ensuite aux autres questions, puisque... Euh, on savait que les personnes allaient répondre en connaissance de cause ou non. Donc, cette notion des réputations qu'on a vérifiée au, par rapport à une, une définition qui est une définition standard sur laquelle on peut discuter, d'ailleurs, vous verrez dans le rapport, il y a beaucoup de commentaires là-dessus euh, qui sont très, très enrichissants, des insights intéressants qui sont dans les commentaires des utilisateurs. Euh, 88% donc des répondants qui, qui savaient précisément ce dont il s'agissait, donc, c'est intéressant, je vais avouer, j'étais vraiment surpris, puis ça, deux, deux fois d'ailleurs, parce que ça nous a évité également d'aller rechercher plus de répondants pour pouvoir répondre à notre questionnaire. Donc ça, c'était plutôt satisfaisant. 70% des personnes interrogées qui pensent que leur entreprise surveille son irréputation, assez logiquement, plus l'entreprise est grande, plus il y a confiance dans cette surveillance, ce qui paraît logique. Si 36% donc, des, des répondants reçoivent des informations sur les réputations de l'entreprise via les canaux internes, équipe web, management. L'équipe web est très présente. Est, on, on pourra en rediscuter tout à l'heure parce qu'on sait que les réputations sont une composante de la réputation en général et devrait être quelque chose de beaucoup plus large, mais force est de constater que les équipes web ont encore un grand rôle à jouer dans ce domaine. Près de 30 cependant, se renseignent par elle-même Et puis, on a une petite proportion euh, qui dispose d'un outil pour mesurer les répétitions dans l'entreprise. Au vu des prix de, de ces outils, euh, il paraît logique, ce sont les entreprises les plus euh, les plus grosses qui correspondent pas à l'essentiel de notre euh, objectif de recherche hein, puisque nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était les, les PME, les ETI et les dirigeants de ces PME et les ETI. Bon, 11% de ces personnes interrogées ne reçoivent pas l'information à ce sujet. Donc là, on pourrait voir, je ne vais pas détailler ici, mais il y a des grosses disparités, bien entendu, selon les différents métiers, les différents secteurs. Autre remarque, les réseaux sociaux, et ça aussi, c'est un peu, enfin, c'est à la fois une surprise et pas une surprise. Les réseaux sociaux, on le sait tous ici, ont pris une place considérable pour vous donner une côte mal taillée, on dit, selon les sondages, c'est entre 3,5 et 4 milliards d'utilisateurs dans le monde euh, sur 7,5 milliards de personnes euh, qui sont sur la planète, en sachant que tout le monde n'a pas accès à un téléphone, tout le monde n'a pas accès à Internet et qu'il y a beaucoup de pays défavorisés et qui sont aussi les plus peuplés. Euh, donc, on peut considérer que les médias sociaux ont fait le plein et ça continue d'ailleurs, ça continue de progresser parce que, justement, il se développe notamment dans les pays euh, en développement et notamment en Afrique où il y a un fort développement des réseaux sociaux. Et là, ces réseaux sociaux, donc, ils sont euh, absolument partout, c'est logique. Facebook est en pole position et, et d'ailleurs, on pourrait élargir parce que Facebook, ce n'est pas seulement Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est Messenger. Donc, c'est en fait les, les quatre plateformes les plus présentes sur euh, sur les médias sociaux aujourd'hui et de très loin. Et donc, sans surprise, ça c'est le côté sans surprise, les répondants ont déclaré que les réseaux sociaux étaient considérés comme les premiers vecteurs de la réputation. Là où ça peut être un peu bizarre, c'est que la page de la première page de Google se situe en troisième position derrière derrière LinkedIn. Donc LinkedIn chez les B2B, bien entendu, Facebook chez le B2C, ça c'est la hiérarchie est préservée. Alors, suivent ensuite les blogs et les sites spécialisés. Certainement qu'il y a 20 ans, enfin un petit peu moins de 20 ans, quand l'irréputation e a commencé à, à faire sa place sur le marché, ben, on certainement on n'aurait pas dit la même chose. Les blogs avaient une place qui était prépondérante. Aujourd'hui, on sait, il y a encore quelques-uns d'entre nous qui bloguons et, et ça donne d'ailleurs souvent une, une, une position d'influenceur parce que, parce qu'il y en a beaucoup moins et que c'est du coup beaucoup plus facile de sortir du lot les sites spécialisés, les médias en ligne. Ça, c'était surprenant aussi parce que euh, on aurait pu croire que ça ressortait en premier, mais non. Euh, YouTube, euh, les forums et les sites d'évaluation qui sont souvent euh, négligés et euh, à mauvais titre, notamment pour ce qui est des avis clients. Euh, la qualité de l'irréputation. Euh, alors, là on, aussi, c'était une surprise pour moi. Euh, on y a observé un optimisme, euh, assez débridé de nos répondants, avec 85% qui déclarent que l'irréputation de l'entreprise est un sujet très important et important. Ça, bon, pas de surprise, mais qui estiment à 73% qu'elle a un impact favorable ou très favorable sur la bonne marge de leur entreprise. Bon, probablement que ces gens-là ne travaillaient pas chez L'Oréal ce week-end. Euh, mais il est, je sais pas, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a eu un excellent buzz sur les médias sociaux, tiens, ce week-end, parce qu'ils ont décidé d'enlever le euh, blanchiment, etc. Ils ont, ils ont décidé d'enlever la blancheur et il y a quelques personnes qui ont dû trouver foutu de leur bah, ouais. qui ont dû trouver que si on boycottait les Blancs, bah eux, allaient boycotter L'Oréal, c'est Exactement. <rire> et donc, ça a fait un, un appel au boycott, bon euh, du fort, en bonne et due forme. De l'opportunisme. Oui, mais qui se retournent contre eux. Et donc, c'est un exemple aussi que finalement, les réseaux sociaux ne sont pas forcément morts dans les bad buzz, mais ne sont pas forcément non plus aussi prépondérants qu'on aurait pu le croire il y a 20 ans, où il y avait une grosse crainte de l'irréputation. Et ça, c'est quelque chose qui, était, qui est sorti très nettement de ce sondage. C'est que la vision de l'irréputation était beaucoup plus positive aujourd'hui qu'elle ne l'était euh, au début. C'est Certainement, on y reviendra avec oui, Michael, euh, probablement ça. un signe de maturité euh, des professionnels euh, sur Internet vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis de, de, de, de l'irréputation et de, et de la réputation en ligne. Euh, 75% des répondants pensent que les avis et commentaires publiés sur l'entreprise sont plutôt positifs c'est ce que je viens de dire et très peu finalement euh, pensent que c'est négatif. Alors ça c'est pour moi, c'est aussi une surprise, faisant beaucoup de d'analyses en profondeur avec mes élèves, de notamment des médias sociaux, parce que ça, c'est mon sujet principal, mais je pourrais certainement aller ailleurs. Des conversations autour des marques, on voit beaucoup, beaucoup de choses qui sont négatives et qui sont finalement délaissées par les marques. Euh, beaucoup de, alors que les utilisateurs sont unanimes pour dire que les médias sociaux sont importants, mais la proportion, et la de Google, est... oui, et la proportion des entreprises à réagir à ces, à ces propos négatifs n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Et, et ça, c'est pas seulement français, puisque en général, je, je fais l'exercice uniquement sur des marques anglaises pour forcer mes élèves à sortir de leurs préjugés, puisque ce sont des marques qu'ils connaissent pas. Et c'est assez fabuleux de voir des marques assez, euh, enfin, des, des marques très célèbres, et très connues, euh, délaisser, euh, délaisser le dialogue avec leurs utilisateurs et leurs clients. Euh, L'entreprise et la crise de, de réputation. Donc, là, euh, donc, premier bémol, euh, d'une part, on peut dire euh, cet optimisme euh, des entreprises et des répondants n'est-il pas un peu surévalué? Deuxième chose, euh, euh, deuxième, deuxième bémol, euh, ben, quand on, quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup de ces, euh, de ces répondants, 35%, déclarent que leurs entreprises ne sont pas prêtes à gérer les crises de réputation. Donc, peut-être, crises de réputation qui sont peut-être moins fréquentes qu'on croit compense, qu mais qui finalement sont, mettent les entreprises à mal quand elles arrivent. Je ne répète pas ce que je viens de dire sur l'Oréal. Euh, voilà. Je passais en vitesse sur les différents objectifs. Vous avez tout ça. On va vous laisser également la présentation en téléchargement. Et puis, vous pouvez retrouver tout ce rapport sur goodbuzz.fr, j'ai presque rempli mon contrat, j'ai mis 20 minutes. Je suis un petit peu à l'amende, à la mais pas trop. Et euh, je vais me tourner tout de suite euh, vers euh, nos amis euh, participants euh, aux, euh, aux différents focus groups, On a fait trois focus groupes, en fait euh, sur Internet pendant la période du confinement pour débriefer sur ces résultats, euh, de façon à préparer ce rapport. Alors, je, vais, je vais interpeller Cyril, qui est, j'ai bien compris... Euh, qui n'a pas beaucoup de temps pour à passer parmi nous. Euh, et je vais lui poser cette question. Tu as déclaré sur LinkedIn que demain, il faudrait aller au-delà au de l'irréputation. Que veux-tu dire par là euh, Bonjour à tous. Euh, tu fais appel à la, la G-Réputation, c'est ça Je ne sais pas, tu m'as mis un message sur LinkedIn en disant… De, et commentant sur ce webinaire en disant. En Mais temps, moi, je vais vous dire qu'il faut aller au-delà de l'irréputation où l'irréputation n'est plus suffisante. Vous sais plus exactement comment tu l'as dit Oui, c'est simple. C'est c'est ce qui est une, une partie de l'étude qui je, je trouve est assez peu euh, remontée en fait. Ce que c'est, euh, les, les réseaux sociaux passent très très euh, devant tout le reste, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais de ce que je vois moi, malgré tout. Euh, l'irréputation e passe aussi beaucoup par, par Google et moi je parle, comme j'avais mis dans le, dans le rapport, on retrouve les, les quelques lignes dans le, le document de, de G-réputation. C'est qu'aujourd'hui, mm -hmm. cette, cette dimension d'irréputation e réputation échappe complètement et que vient se mettre entre toi et ton consommateur B2C ou ton, et ton acheteur, ou ton acheteur B2B, Google, qui va donner euh, à peu près l'image qu'il veut de, de, de la réputation de ta boîte. Donc tu ne maîtrises absolument plus du tout le, le truc, euh, tu as des mecs qui se plantent de boîte, qui vont mettre un, une critique sur ta boîte alors qu'ils n'ont jamais été tes clients, et c'est la croix et la bannière, moi j'ai un mec qui est totalement anonyme, j'ai signalé 18 fois à Google que ce n'était pas un client ni rien, mais ça reste sur la page Google My Business. Et qu'aujourd'hui, bah, on a une perte totale de cet élément parce que Google fait ce qu'il veut au milieu, montre ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas de, de la réputation de ta boîte. Et qu'en fait, les gens vont faire confiance à Google sur ce que Google va remonter de de, ton, de ta boîte. Et tu as, as beau faire le, le meilleur travail du monde, être super sérieux, super carré, euh, Vox Populi va avoir raison et Vox Populi manifesté par l'image que Google donne de ta boîte et les gens vont se faire une impression de ce que tu es de ce que tu fais au gré de quelques commentaires qui vont passer à droite à gauche, qui vont être tromper par les moteurs de recherche. Et donc ce que, ouais. que j'ai oublié de préciser dans, dans la présentation des résultats, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, c'est qu'ici on a mesuré une, une perception des utilisateurs, des répondants. donc En aucun cas on ne prétend que les répondants ont raison. Simplement, c'est leur impression, euh, ils placent les, les médias sociaux en premier, ils ont certainement tort, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Euh... Bah, je... Une fois de plus, hein, c'est un peu comme, bah, ouais, pourquoi pas, mais malgré tout, aujourd'hui, la, la, la grande Partie du trafic internet passe quand même par google quand on dit je sais plus 8 8 sessions internet sur 10 commence par google ça commence par google avant d'arriver sur tel ou tel tel ou tel réseau social et mais voilà, juste, que, euh, moi, moi j'ai eu un cas très, fin, très pour dire la puissance de google c'est que j'ai le le nom de la société d'un de mes clients qui est ressorti par google sur une recherche faite sur un numéro de téléphone qui n'est pas sur leur site. Mmh. C'est quand même puissant. Tout ça parce que dans un, dans un commentaire, sur, il y a beaucoup de gens qui en fait vont chercher un numéro de téléphone, qui les a pour voir qui est derrière. Dans un commentaire sur un forum, il y a un mec qui disait « tel numéro de téléphone, c'est telle boîte ». Et simplement pour, pour ça, donc sur un forum, un des nombreux forums de d'antispam ou autre, le nom de la société de mon client ressortait comme étant donné en commentaire sur un numéro de téléphone, comme étant un numéro de téléphone utilisé par un sous traitant de cette boîte. Et simplement par un commentaire comme ça dans un post sur un forum, quand tu recherchais le numéro de téléphone, tu avais la boîte de mon client qui remontait avec la photo du directeur général, alors que le numéro de téléphone n'est absolument pas sur leur site. C'est mmh. quand même pour te dire la, la, la puissance de la puissance de Google quoi, qui fait euh, mm. un lien. En plus, c'était juste un commentaire écrit, ce n'était pas une balise, mm -hmm. une balise SEO marquée, marquée par un concurrent ouais. qui voulait faire du mal. C'était juste un, un commentaire sur un forum. Mm -hmm. Emmanuel nous fait remarquer aussi que les commentaires euh, au travers de Google Maps, je, je suppose que ça doit faire référence à Google My Business et mm -hmm. qui est lié avec Google Maps, euh, sont de plus en plus utilisés et de plus en plus importants. Ouais, mais c'est ça c'est très bien, mais euh, n'importe qui te met un commentaire, même s'il si n'est pas client ni rien, donc c'est quand même. <coughs> bon, ça, on le ça constate ça, depuis, ça. depuis deux ans. Hein, de, de plus en plus, le, notre business, bien sûr, ça dépend de quelle stratégie on a, mais euh, c'est de, de gérer justement la première page de Google. <coughs> et pour régler tous ces problèmes-là, et qu'on n'arrive pas à les régler directement, les régler de manière indirecte. On a des solutions pour ça, mais c'est vrai que Google a, a pris, une, depuis deux ans, et avec notamment la montée de Google My Business, là, dans les deux dernières années, une importance cruciale. Et, et, voilà. et moi, de ce que je vois chez mes clients, c'est un, un sujet qui est extrêmement euh, peu traité, parce qu'extrêmement méconnu. Il y a, il y a mmh. beaucoup de dirigeants pour lesquels SEO ou, ou, ou même Google My Business sont des, sont des thèmes qu'ils n'ont jamais absolument entendus, enfin, entendu, entendu qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Ils ne voient pas ce qu'il y a derrière, ils ne mettent absolument pas l'impact ouais. que ça peut avoir sur l'activité de leur entreprise. Il y, de, il y a un manque de culture générale sur le sujet chez les décideurs qui est assez, euh, assez flagrant. Ce qui, est, ce qui sera intéressant de voir, c'est, j'ai cru comprendre que Google My Business serait bientôt payant, c'est de voir si… Il y a des choses qui, qui changent les... dans ce domaine. Non, non, il y a des, des options qui vont être en fait. Très bien. Euh, Dominique Jemois nous signale que, justement, dans Google My Business, il peut y avoir de temps en temps, ici comme ailleurs, de faux avis, et qu'il est possible de les retirer ou leur demander de retirer. Tu, tu confirmes, oui Je confirme, c'est dé... délicat. Et là, il y a une autre solution qui est de les invalider, ce qui est plus rapide et souvent moins coûteux que les approches directes avec Google. Là, on est au moins sûr du résultat. Et donc, euh, bien entendu, on, je, on fait ça euh, très souvent, d'invalider ces mmh. avis. Et, parce que les, euh, les gens qui cherchent à se faire une opinion avant de se décider, euh, sont aussi entraînés et savent repérer. Donc, euh, si on leur souligne que c'est un faux, euh, avec humour et respect, bien sûr, mmh. euh, c'est tout à fait efficace. Ouais. Et moi, j'ai eu le cas aussi d'un client... Euh industriel B2B, sous sous-traitant de l'aéronautique, donc euh, pour te dire vraiment de la pure pure pure industrie, ils se sont retrouvés avec un commentaire d'un de leurs clients sur Google My Business, c'est-à-dire que le, le gars qui est, qui est, euh, est l'acheteur le, le, qui, euh, qui commande des, des produits, des pièces détachées à ce sous-traitant de l'aéronautique, est allé faire son commentaire sur Google My Business comme le mec est n'est pas content de sa visite chez le bouché du coin Et, et c'est vrai que les faux avis ou les avis euh, je dirais... Euh, alors, de concurrents déloyaux, euh, de gens mécontents, etc., euh, anonymes, je veux dire, sont malgré tout une minorité dans les avis d'un business. Donc, les gens vont… Euh, je veux dire, ça, ça joue quand même très bien son rôle et c'est pour ça qu'il est important de le prendre au sérieux euh, et puis d'avoir de, de, de, une vraie stratégie pour euh, pour bah, identifier les, les insatisfaits le plus tôt possible et solliciter des avis positifs euh, auprès de, des vrais clients, quoi. Mais ça, ce n'est qu'un petit bout. On parle là de Google My Business, mais il y a tout le reste de la première page de Google dans laquelle on retrouve bien entendu nos amis de Facebook, etc. etc. parce que je euh, rends en fonction des décisions qu'il y a à prendre. Euh, voilà. Et c'est tout ça qui est un petit peu obscur pour, les, pour nos fameux dirigeants d'entreprise que l'on a interrogés. Voilà une excellente, une excellente transition, puisque Fabien trouve également que Invalider un avis Google, c'est quelque chose d'obscur. Qu'est-ce que tu veux dire C'est de répondre à cet avis. Et donc, pour ça, il faut effectivement que l'entreprise ait élaboré une vraie stratégie et réputation. Donc ça, on l'accompagne là-dedans. Et on l'accompagne aussi, on les forme, ou on le fait pour eux, dans la réponse à tous les avis. Et on a 64 types d'avis, euh, par exemple non, de 1 à 5 étoiles, euh, d'anonymes à identifier ou reconnaissables, euh, etc., etc. Et, et l'idée, c'est de ne jamais de toute façon laisser quelque chose de, euh, à, de critique, qu'il soit juste euh, oui, ou non, euh, sans, réponse. sans réponse, parce ouais. que ne pas répondre, c'est envoyer à l'image euh, que c'est vrai. Et, donc, ça, et, et toujours répondre de manière factuelle, qu'il soit... Oui, après derrière, c'est vrai qu'on doit s'adapter, je disais tout à l'heure avec humour, ça dépend des ça dépend effectivement du profil annonceur. Mais euh, euh, voilà, je veux dire, derrière, c'est euh, quelque chose qui se pratique euh, de, effectivement d'invalider euh, euh, un, une critique sévère. C'est euh, pas mm -hmm. si compliqué que ça, en fait. Oui, Alors Emmanuel nous fait remarquer également que pour les professionnels de santé, la Google est effectivement très important en termes de, de réputation parce qu'il permet de faire remonter certains avec des avis positifs qui les mettent bien en avant et donnent confiance, même qu'on bat sur les plateformes de Booking ou Airbnb. Oui il oui, n'y a pas Google en fait, et, et, absolument, on aurait pu faire, parler de parle, nous, nous on parle de première page Google parce qu'effectivement on va avoir Google My Business qui va monter si c'est sur, si sur ton ordinateur euh, en, en haut à droite, mais tu as tout le corps euh, et le, le haut de la première page euh, qui, est, qui est très très important. Et puis après, il y, y a le reste en fonction de la, de la navigation. Euh, et donc, il faut euh, il faut avoir une première page variée, valorisante, euh, avec euh, une quantité euh, significative de positifs et argumentés, et, euh, et ne pas laisser euh, et ne pas laisser un article dans Mediapart ou 60 millions euh, sans réponse. Voilà. Donc c'est tout un un, un, un, un dispositif d'accompagnement pour euh, soit faire supprimer l'article de Mediapart, euh, soit euh, soit le, le relativiser au minimum. Mm. On, on va, je vais poser une question euh, à Michael Tartin en attendant de, en, et on reprendra le fil des questions qui sont nombreuses. Continuez à les poser, on, on note tout, on ne perd rien et on vérifie si on a bien répondu à tout. Euh, Michael, tout à l'heure, on en a parlé, euh, euh, on a évoqué euh, la différence de perception entre l'irréputation il y a 15 ans et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On voit quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu peux évaluer en termes de maturité digitale puisque vous avez développé avec David Fayon un modèle de, de ce type dans votre bouquin sur la transformation digitale. Comment tu peux utiliser ce modèle Alors, en fait, le, le, le modèle qu'on a, qu a décrit et qu'on traite du digital dans sa globalité, bien évidemment, et quand on regarde la, le sujet de l'irréputation, on s'aperçoit que il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont intéressants à regarder et qui vont permettre d'apprécier tout ce qui va faire les réputations, que sont des choix stratégiques en termes notamment de positionnement, des sujets liés à l'organisation appliquant les collaborateurs. On n'en a pas beaucoup parlé dans l'étude, mais c'est quand même très important pour soutenir la réputation d'une entreprise. Tout ce qui est lié à l'offre, à son marketing produit, à tout ce qui est lié à la communication euh, notamment au travers des réseaux sociaux ce qu'on évoquait à l'instant mais voilà c est, c est, ce ne sont pas les seuls et, et puis il va y a avoir aussi les, les dispositifs de veille qui sont mis en, en, en place avec notamment les technologies adaptées On, moi j'ai été assez surpris de voir qu'il y avait finalement assez peu de répondants qui euh, sont outillés donc qui, ont, qui, qui, sont, euh, enfin, qui sont équipés justement pour surveiller cette irréputation et puis enfin de, un dernier sujet qu'on qu appelle avec David le levier environnement qui est tout ce qui est lié enfin, qui est adhérent à ce levier qui est tout ce qui est lié à la maîtrise du droit numérique euh, pour pouvoir justement euh, défendre sa réputation en ligne. Et donc, voilà, le, le, quand on regarde le modèle DIM, qui veut dire Digital Internet Maturity Model, on va traverser justement tous ces sujets pour euh, avoir une appréciation euh, large de l'irréputation et de comprendre comment elle est, euh, elle est construite. Mmh. Et du coup, moi, je, enfin, je, quand j'ai lu le, le rapport, déjà bravo, à, à, j'en profite pour redire euh, tout. Toutes mes félicitations à l'équipe hein, qui, qui a construit ce, ce rapport. Euh, J'ai super envie d'approfondir l'étude en, fait, le, le, en disant voilà aux 285 répondants, eh bien, allons maintenant creuser au sein de vos entreprises au travers de ce, ces, ces quelques indicateurs du modèle DIM qui font, euh, qui permettent d'appréhender justement cette, cette réputation. Euh, mesurons votre maturité euh, pour, dans, dans la manière dont vous, dont vous le gérez. Et ainsi, on pourrait, avoir une, enfin on pourrait éclaircir les zones d'ombre euh, qui, euh, qui, enfin, qui peuvent émerger des incohérences qu'on qu voit. Je, je notais notamment le fait que, ça m'a paru bizarre en lisant le rapport, d'avoir d'un côté, euh, je crois que c'est 88% des répondants de mémoire qui disaient euh, « nous connaissons l'irréputation, nous savons ce que c'est, nous maîtrisons le, le concept » et en même temps, on n'est que 7% à disposer d'outils pour les surveiller. Ce qui, ce qui me paraît un peu bizarre parce que, je ne vois pas comment on peut, euh, on peut à la fois connaître et pas avoir d'outils vu le, la quantité. On l'a vu dans les débats euh, juste au début de l'intervention, la, la, la quantité de sources d'informations sur laquelle l'irréputation peut se, enfin peut être ternie ou à, ou à l'inverse ou plutôt euh, aussi aussi favorable. Donc du coup cette incohérence-là, on la verrait mieux apparaître du coup, euh, en tout cas en, en utilisant euh, en utilisant ce modèle et on élargirait la base d'enquête euh, sur euh, tout ce qui, euh, toutes les parties prenantes, toutes les, tous les ceux qui fabriquent les réputations de l'entreprise. Donc, bien sûr, il y a les marketeurs qui sont de population particulière, mais il y a l'équipe dirigeante, les collaborateurs, les sous-traitants, les intervenants divers qui sont aussi euh, des acteurs importants euh, parce qu'on peut avoir euh, euh, des nuisances qui sont faites par des gens qui ne sont pas forcément salariés de la boîte ou qui ne sont pas des cadres dirigeants ou qui ne sont pas les équipes web qui sont plus classiquement euh, en charge de, de l'irréputation. E donc, voilà, donc euh, ce que si j'essaie de, de faire… Euh, D'être synthétique là pour ne pas prendre trop de temps, mais ce serait, ce serait l'idée de, en tout cas, si on voulait répondre à ta question, est-ce qu'on a amélioré la maturité Certainement, et c'est ce que le, votre enquête permet de, de remonter. Maintenant, si on voulait avoir plus d'explications sur le pourquoi et où on va maintenant, j'inviterai à, à, à un peu plus d'approfondissement au travers de ces différents indicateurs du modèle DIM. Merci, Michael. Euh, David nous a mis quelques détails et je me suis permis de. Rajouter le lien pour acheter le livre sur Amazon. Sinon, vous pouvez aussi regarder l'interview de David et de Michael sur Visionary Marketing. Alors, beaucoup et d'ailleurs, beaucoup... enfin, je, je rebondis sur un truc là par rapport à l'irréputation. Je vais l'appliquer au, au bouquin qu'on a écrit avec David. Tu viens de dire à juste titre qu'il est disponible sur Amazon. Et tu as raison. Il se trouve que de, de, dans les derniers mois, j'ai vu beaucoup de résistance sur le fait que Amazon soit un distributeur quasi exclusif de livres en particulier, ça pose pas mal de problèmes chez certains. Je ne juge pas le fait que ce soit un problème. Et donc, le livre, il est disponible aussi à la FNAC. Il est disponible directement sur la boutique de l'éditeur, Pearson. Et vous pouvez le commander dans une librairie de quartier si vous voulez soutenir le, le, le commerce local. Mmh. C'est important de le rappeler aussi. Absolument. Le lien n'était absolument pas une, une incitation à n'acheter que chez Amazon. Euh, juste, on va reprendre le... Le, le cours de nos questions, il y, a, il y a une question à nouveau de Fabien Houry sur, euh, avant d'arriver sur les choses plus précises en termes d'outils. Euh, dans le livre blanc, euh, j'ai lu qu'on parle de 20% de CA en moins pour un avis. Ça dépend des secteurs, Ça dépend des secteurs mais des secteurs euh, euh, où justement euh, les gens, avant de se décider, euh, vont faire le tour euh, de l'opinion des autres utilisateurs et eh bien euh, par exemple dans l'immobilier euh, en VFA hein, c'est-à-dire vente sur plan et euh, eh bien euh, selon euh, les retours, les expériences que l'on a, ça peut aller jusqu'à 20% de perte du budget marketing, communication, commercialisation, hein, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est juste 12 à 15% du chiffre d'affaires donc sur des boîtes et j'en ai une en tête que je ne citerai pas euh, mais qui a qui fait un milliard et demi de chiffres euh, je vous laisse imaginer ce que ça représente comme temps perdu par les commerciaux comme euh, ristourne en plus comme affaire perdue puisque euh, il suffit qu'à une adresse équivalente en euh, balance avec l'offre d'un autre promoteur qui a bonne réputation euh, donc euh, voilà euh, sur les achats de sur les vendeurs de voitures d'occasion sur les coiffeurs quand j'ai plus de coiffeurs sur euh, les restaurants fabien Hein voilà. Donc, euh, effectivement, euh, c'est quelque chose qui est très, très important parce que, bien entendu, on choisit en fonction des avis, de la note. On, déjà en dessous de 4, on n'y va pas. Euh, et puis, on va voir les mauvais avis euh, pour... Euh, ça, c'est la majeure partie des gens. Hein, pour, euh, pour se faire une opinion et voir si... Euh, si c'est les toilettes qui sont très sales, on se dit que c'est juste et on n'y va pas parce que les cuisines, ça va être pareil. Et puis, euh, non, mais c'est ça. Euh, on essaie quand même de voir si ça peut pas être des concurrents déloyaux. Des Donc, en fait, il faut pas laisser ça euh, sans s'en occuper. Je veux dire, il, faut le, il faut absolument le traiter. Parfait. Merci. Euh, je, à la limite, j'ai envie d'en de, profiter parce qu'on est oui, dans monsieur. les avis oui, oui, pour oui, monsieur, répondre monsieur. À, à une question que j'ai oui, vue qui était, il y a un service qui existe, qui est Avis Vérifié. Alors il y a Avis Vérifié, Trustpilot, euh, Deezer, etc. Alors ce sont des gens en fait dont le business est d'avoir une plateforme et d'inviter les gens à y laisser leur avis. Donc il faudrait que les internautes, quand ils veulent se forger une opinion avant de prendre une décision, aillent sur leur plateforme, Avis Vérifié au Trustpilot, pour voir la note. Voilà. En général, le, le client euh, publie cette note. Sauf qu'aujourd'hui, les, les gens, depuis deux ans, n'ont absolument plus besoin d'aller sur ces plateformes, dont je pense que petit à petit, euh, leur, leur business va, va, va régresser, puisque euh, on arrive tout de suite, euh, mm -hmm. on commence par Google. Quoi. Ouais. Je tape dans Google, euh, que pensez-vous d'eux Ou euh, machin, avis. Voilà. Et là, bah, j'ai Google My Business. Donc pourquoi passer par avis vérifié Il vaut mieux s'occuper de sa fiche Google My Business. Et ce qu'on a dit pour Amazon vaut pour Google aussi tout à l'heure. Oui. Euh, Existe-t-il des systèmes de veille automatique par logiciel sur Internet afin de surveiller son e-réputation Parce ben, qu'on a parlé euh, des logiciels. Il y a, il y a beaucoup y a de, de plateformes, plateformes oui. oui. Des, des Alors, il y a de nombreuses plateformes. Alors, ça va d'abord de, de Google Alert qui est gratuit. Vous pouvez déjà sur Google ou sur Bing euh, programmer. Mais il y a des. Euh, il y a, ça va de de quelques centaines d'euros par an, pour des petites plateformes qui tournent très bien et qui permettent de surveiller les réseaux sociaux, blogs et autres, euh, à des dizaines de milliers d'euros par an, euh, en fonction de, de votre problématique et de, et de l'entreprise et de son organisation internationale à surveiller ou non. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, c'est un problème de stratégie et puis de ressources aussi, interne ou pas, euh, pour effectivement surveiller son irréputation. E Question intéressante de Philippe Le Breton. Quel est le service dit réputation le plus demandé par les entreprises La surveillance, la protection, l'amélioration, le nettoyage bah, 99% des contacts qu'on a, euh, c'est déjà pour nettoyer. Ce qu'on dit nettoyer, c'est effectivement mettre en œuvre une, une, une série de solutions pour. Euh, euh, soit supprimé, soit déréférencé, soit euh, invalider euh, autant que possible le, la, la capacité de nuisance euh, euh, du contenu. On parle, on parle beaucoup d'avis, mais un article euh, dans euh, au féminin euh, peut être, être très bien placé et très nuisible aussi. Donc il faut absolument s'en occuper, ou dans Mediapart. Une remarque de Dominique Jamois, euh, les meilleurs clients nous connaissent et ne tiennent pas compte des avis, y compris les nouveaux clients les plus intelligents. Oui, ça n'empêche pas que ah, c'est comme la marée, je veux dire, ça sape. Donc euh, ça va bien pendant un moment, mais euh, ce n'est pas pour autant, et d'ailleurs il faut compter sur ces euh, bons clients puisque ce sont des très bons ambassadeurs. Et tu parlais tout à l'heure de marques, je pense que tu pensais à Coca, qui ne se défendent pas parce qu'ils ont, à la limite, pas besoin de se défendre, parce qu'ils ont euh, tous leurs fans et ambassadeurs qui vont prendre leur défense, ils n'ont pas besoin de s'en occuper. Pour autant, sur un nouveau sujet où ça peut, euh, où, où, où ça peut partir, euh, où ça peut dériver, ils vont, euh, gérer, on, euh, à plusieurs reprises, on a intervenu pour eux pour, euh, pour anticiper hein, une, une crise potentielle. Voilà. Bon, en l'occurrence, les fans n'ont pas l'air de, de, les, de les défendre sur Facebook. En tout cas. Ça dépend oui. sur quoi Bon, quand ils ont eu un petit peu, la... ils ont un peu le même genre de. Ça dépend, de dépend des sujets. Ça dépend des ouais, sujets. Oui, mais sur ouais. les sujets de. Oui, ouais. bien sûr. BLM washing, etc. Ouais, ouais. Ils se font ouais. pas mal aussi euh, ouais. des... dès qu'ils font un peu de, de, de politiquement correct, ils font un peu un peu euh, contrés. Ok, donc euh, très bien. Euh, que pensez-vous de la montée du logiciel de nettoyage de contenu sur les réseaux sociaux Je ne sais pas si ça existe. Euh, Il euh, y a des gens qui sont spécialisés dans le nettoyage, dans l'enfouissement. Il faut savoir que l'enfouissement ne marche pas. Euh, enfin, c'est très compliqué. C'est devenu très, très compliqué. Tous ceux qui font du SEO euh, comprennent et savent pourquoi. Euh, non. Euh, je, je n'avais pas. Je suis intéressé d'ailleurs pour m'envoie euh, Charles l'info là-dessus, mais je, je ne connaissais pas cette histoire de, de logiciel de nettoyage. Si Vincent peut nous donner ouais, vos informations, entrepreneur. En la délation et la diffamation, nous dit Dominique, sont monnaie courante en France. TripAdvisor a donné cette habitude. Oui, Alors, enfin, on n'a pas attendu très peu de valeur, c'est un sport très très ancien en France, il suffit de demander au FISC où est la Gestapo, voilà. Effectivement, on plonge dans les heures les plus sombres. Donc, <rire> mais c'est aujourd'hui au FISC, hein, c'est quand même euh, l'essentiel euh, des contrôles, ils sont sur euh, dénonciation. Donc euh, Après donc, euh, la concurrence des doyales, euh, des gens euh, mécontents euh, parce que, euh, pour une raison qui peut être très secondaire, bien vont se venger euh, mm. et c'est, bon on le sait, c'est pas nouveau, c'est avec internet c'est la... je dirais le courage que donne l'anonymat avec le masque euh, et le pseudo et qui font que les gens se lâchent et du coup ils sont euh, ils peuvent être très virulents à la limite ils sont moins gênants parce que quand ils sont très virulents, du coup ils sont plus mm. crédibles quand euh, un, un concurrent déloyal euh, qui est malin, il va faire des... Euh, il va poster des avis qui seront très... Euh, mm néfastes puisqu'ils seront intelligemment faits et cela, il faut, enfin, il faut les, les invalider en, en priorité. Puisqu'on parle de la France, hein, les, les commentaires négatifs et le bashing sur les médias sociaux, c'est rien du tout à côté de ce que c'est en Angleterre, hein, bien, bien plus violent, hein, beaucoup plus violent. Euh, on pourrait imaginer une notion d'élasticité buzz qui serait variable selon les secteurs d'activité pour cela, il faudrait des enquêtes sectorielles ciblées. C'est tout à fait d'accord. Je ne voilà, voilà, sais pas qui est David. David Fayon, qui est, David, qui est ah, là, ici. Oui. Si <rire> <je peux rire> oui. Donner des idées pour aller plus loin au-delà de oui. l'enquête, une, une enquête pouvant en cacher d'autres. Oui. Voilà. Non, non, mais c'est sûr qu'il y a des, euh, des secteurs qui sont beaucoup plus. Euh, sensible à la réputation euh, à leur réputation online que d'autres hein. quelqu'un qui vend des pompes immergées euh, ça ira pas euh, par contre les hamburgers euh, euh, ou euh, euh, et même on parlait des professions les cliniques euh, les, les, les, il suffit de voir le succès euh, bah souvent il suffit de voir euh, aussi les, les grands médias euh, classiques euh, puis on a des classements euh, des cliniques, des médecins par spécialité, etc. Nous, on a des clients qui sont des compagnies d'assurance et pour accompagner justement euh, soit des cliniques, soit des, euh, des, euh, des médecins euh, dans euh, la, la gestion euh, de leur e réputation. Euh, alors, euh... Jérôme Jérôme nous fait une remarque. Quand on parle de nettoyage, n'est-ce pas déjà trop tard C'est jamais trop tard. Parce que euh, c'est. Euh, euh, jamais trop tard parce que ça reste. Euh, il y a euh, un peu moins d'un mois, on a, on a été interrogé par un promoteur corse euh, qui venait de louper une affaire euh, à cause d'un article dans Le Monde qui remontait. Cet article date de 1992. Ah oui. Et euh, je, alors, il était persuadé qu'on lui en voulait quelqu'un avait réussi à se doyer le monde. C'est tout simplement parce que le monde, petit à petit, digitalise ses contenus. Parce que plus on a de contenu, euh, plus on a de valeur. Et que, ben manque de bol pour lui, ce contenu est remonté. Voilà. Donc, euh, 92. Donc, c'est jamais trop tard. Bon, jamais trop tard. Alors, euh, Fabien, reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure à partir de l'objectif de 4. Donc, que euh que 4, en dessous de 4, les clients euh, les clients viennent plus. Lui, il nous dit notre objectif est de 4 sur notre réseau de restaurants. C'est Fabien, ouri. oui. Euh, oui, oui, bah c'est un bon objectif. Non mais c'est vrai que on a constaté que euh, que les euh, c'est la note qu'il faut avoir parce que 3, c'est médiocre, c'est la moyenne et donc il faut absolument être à 4 et au dessus de 4. Regardez quand vous choisissez un ou que ce soit d'ailleurs dans Booking, ou La Fourchette, un restaurant, et, etc. Ben c'est rare que vous alliez dans un restaurant qui va avoir une note de deux ou trois. Euh, après, il faut relativiser ça, parce qu'en fait, euh, Fabien est dans dans une enseigne qui est euh, très réputée, euh, et, et dont la qualité euh, genre, des produits est très suivie, euh, comme chez Magdo, ou, ou des enseignes de ce type-là. Donc, euh, euh, je dire, la note, peut-être, elle sera relativisée par la connaissance qu'ont les clients de l'enseigne. Mais quand il n'y a, a pas cette connaissance, cette en dessous de quatre, c'est dangereux. Jérôme nous fait une, une remarque par rapport au secteur, une chose qu'on avait déjà commencé à évaluer avec euh, David. L'irréputation doit être euh, l'affaire de toutes les entreprises, quel que soit leur positionnement. Il n'y a, a personne qui échappe, en fait. Y a pas, même en B2B? C'est juste, il suffit d'aller voir Alterbus, vous allez voir, on met une note de deux et quelques. Mmh. <rire> avec huit avis, dont cinq d'un concurrent euh, qu'on a vexé. Voilà. Donc il faut qu'on s'en occupe. Donc avec, Personne Frère, est à la avec Patrick qui est là, qui est un, un, un des consultants rédacteurs d'Alterbus, on a répondu, mais euh, il faut qu'on aille plus loin. Et effectivement, c'est la difficulté dans notre métier, mmh. c'est que euh, je dirais 95% de nos contrats sont avec des MDA réciproques. Donc, on ne peut pas parler de nos clients. Vous imaginez bien, c'est comme un chirurgien esthétique. Les gens euh, ouais. vont pas venir dire « je suis ravi du nez qui m'a refait ». Donc, nous, pareil, la plupart du temps, les gens n'ont pas envie de venir. Euh, donc, il faut qu'on s'occupe de ça. Mais il y a d'autres solutions. Question intéressante de Dominique Jamois, Que pensez-vous les contrats de compagnie d'assurance proposant des garanties pour, portant sur l'irréputation, je crois qu'il n'y a que ça qui fait ça. J'en pense du bien, puisque nous, on est, la, on est le, le, le cabinet euh, d'experts irréputation euh, et, et communication de crise euh, d'une compagnie CFDP. Il y en a d'autres qui nous ont approchés et qui en discutent par rapport à ça. Mm -hmm. Et euh, effectivement, dire, leurs clients qui peuvent être des médecins, euh, des, euh, des EHPAD, on en a eu quelques, euh, quelques fois des cas comme ça, quand le jour où ils sont confrontés à une, à une crise, e irréputation, eh bien, bénéficie de nos services dans le cadre de leur contrat. Mm -hmm. faire un petit détour par l'arrière. J'avais posé une question à Maël. Maël, tu nous as dit dans, le, dans un des focus group, il y a souvent une confusion entre irréputation e et community management dans les entreprises. Qu'est-ce que tu veux dire par bah, en fait, souvent, euh, on, je, pense, je me rends compte auprès des, des, des entreprises que j'ai pu euh, accompagner qu'ils euh, pensaient qu'à partir du moment où ils avaient un community manager, ils, leur e-réputation était euh, maîtrisée ou protégée. Et on sent qu'il y a beaucoup de métiers qui se sont développés euh, sur tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, ils en oublient que le community manager, normalement, il est là pour animer, fédérer, développer une communauté, alors que l'e-réputation, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C est, c est, c est, ça dépasse la communauté, ça touche vraiment l'opinion et, et notamment les prospects. On, vous, vous en avez tous parlé, on parle et de nos clients et de l'image que ça peut nous apporter auprès de, de nos clients actuels, nos clients potentiels. Donc, on est plus dans une démarche marketing dans l'e-réputation que dans une démarche de d'animation de, de, de, de, d'une communauté. Donc, il y, a, il y a le community manager qui est quelque chose de très opérationnel. Et souvent, le métier, on parle de social media manager, qui est le responsable de la stratégie, en fait, de, oui. de la e-réputation et qui se, et qui manage une équipe dans, dans les, dans les entreprises où il y a une équipe dédiée, de créatifs et de community managers. Et il y a beaucoup d'entreprises qui emploient un community manager et qui pensent que, que ça va, il va gérer la e-réputation, ce qui arrive. Mais dans ce cas-là, le community manager dépasse le cadre de son, de ses fonctions. C'est très très juste. Hein. On le voit sur des... Et, et ce qui est quelquefois de très surprenant, dans des boîtes très importantes, là on parle de, de grandes entreprises, où, où pour quelques dizaines de milliers d'euros, les, les principaux dirigeants font le choix du stagiaire pour défendre leur réputation, alors que ça a un impact évidemment... Euh, colossal sur leur business, je peux pas la citer, mais on a euh, on a failli avoir un client comme ça euh, qui finalement après avoir choisi une stagiaire, bah a changé de nom. Ils ont dû changer de nom. Donc euh, ça coûte beaucoup beaucoup plus cher que les quelques dizaines de milliers d'euros ou cent mille euros qu'on demandait, euh, euh, c'était il y a une dizaine d'années. Donc euh, et euh, c'est pour ça que euh, cette étude euh, Yann disait qu'on avait, elle était faussée puisqu'on qu'on a cherché les dirigeants, parce que c'est à, ouais. à ce niveau-là que ça se passe faussée. volontairement euh, faussée, parce que c'est eux, parce que les directions marketing, ils ont obtenu un budget pour l'année avec un plan. Et donc, du coup, l'irréputation n'est pas stratégique puisque ce n'est pas dans leur mission. Donc, euh, faire leur mission, c'est la promo, c'est la visibilité, c'est la notoriété, c'est tout ce qu'on veut, mais, euh, mais l'irréputation qui vient euh, au final, euh, réduire significativement l'efficacité de ces budgets de communication, eh bien, comme ce n'est pas de leur ressort à eux, ils vont pas euh, prendre une partie de leur budget pour aller... Euh, donc, c'est pour ça qu'en fait, on cherche les plus hauts dirigeants et ceux qui les accompagnent. Merci, Maëlle. On remercie aussi Vincent Burger pour le... Sur, euh, ces informations sur le logiciel de nettoyage, donc on, on en ouais. discutera peut-être éventuellement, on se recontactera par la suite. Euh, je vais passer la parole à, à David Fayon, euh, qui nous dit, plus on a d'avis, plus c'est moyenné, la différence est plutôt entre B2B et B2C, je voudrais revenir sur l'irréputation versus influence et les différences. Donc, ah, il a coupé son micro, le garçon. Alors, attendez, on va l'admuter. Non, il l'a fait en même temps que moi. C'est Dominique Non, non c'est David. David. C'est David Oui, oui, Et David. Ah, voilà. Je fais le son à nouveau. Oui. Merci. Euh, oui, alors en fait, si on voulait faire un parallèle, les réputations, ce serait jouer au foot en milieu défensif, alors que l'influence, ce serait plutôt en milieu offensif. L'influence, c'est chercher des ambassadeurs de la marque, avoir des relais d'opinion, faire du lobbying, payer des Instagrammeurs pour des, des campagnes avec un retour sur investissement qui est calculé, et tout ça pour mieux vendre certains produits ou services ou améliorer son positionnement, son image, sa notoriété. Alors que la e-réputation, c'est plutôt le, le travail du community manager, de toute une équipe derrière, de, de relais sur, sur le web, de, de clients qui vont être satisfaits, contents, etc., Sachant qu'en début, Yann, tu avais, situé le, tu avais cité le cas de L'Oréal ce week-end avec les termes qui avaient été bannis. Et donc, ça a été un bad buzz. Donc là, ça, ça impacte plus l'irréputation que, que l'influence. Mais euh, ce n'est pas un cas isolé et, et nouveau. Parce que dans le, dans le passé, il y a eu Volkswagen avec les, les trafics des, des résultats de, de, de pollution au diesel. Il y a eu BP avec les... Euh, comment dirais-je, les, les, les naufrages de, de, de pétroliers en mer. Et en fait, tous les, les grands groupes ont euh, ces, ces deux métiers qui sont euh, différenciés, et réputation et influence. Euh, sachant que dans une petite structure, on ne peut pas tous payer. Même dans les grosses boîtes, on se pèse des stagiaires pour des métiers stratégiques. Euh, donc, euh, comme c'est des compétences qui ne sont pas tout à fait les mêmes, on va avoir tendance à, euh, à cloisonner, séparer, même si après, il y a des liens entre la personne qui va s'occuper de l'influence et la personne qui va s'occuper de l'irréputation ouais, Souvent, en fait, c'est vrai que vous disiez que les réputations, ce sont les, les community managers qui s'en occupent, justement dans ces boîtes qui s'en occupent mal, parce que le community manager, quand il fait bien son boulot, sauf exception, il y a eu le cas de Decathlon, où le community manager est un génie, et, et par sa qualité, il a réussi à à comment dire à retourner la, à, situation. À retourner la situation mais euh, sur le voile bah, ouais. sur le voile c'était il y, le, le, y le c'est de... l'exception qui confirme la règle euh, euh, parce que souvent le content manager il a fort à faire déjà euh, avec peu de moyens pour produire du contenu etc dans toutes ces boîtes pour, euh, pour... Il, y a, il y a eu des cas célèbres et c'est toujours ce cite. il y a eu le fameux, le fameux cas de Tanguy Moala euh, chez WIC Telecom quand il y a eu l'attaque de Free et qui avait fait euh, des, qui avait fait des tweets hilarants avec euh, non, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Mais bon, ça, ça et d'ailleurs c'est ce qui lui a valu une belle promotion. Mais bon, euh, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Voilà. Et ça reste ça. Et, et en fait du coup là c'est c'est le talent de quelques community ouais. managers qui permettent effectivement de soit réduire soit de retourner une situation. Mais en fait, quand on est pro, on peut pas on peut pas euh, se reposer sur le talent d'un community manager, euh, comme le disait euh, tout à l'heure euh, Maël. Maël. Euh, et, euh, et et et si on est pro, eh bien on a une stratégie pour les réputations. Et une stratégie pour les réputations, c'est bien sûr euh, de soigner son réputation, genre de faire en sorte que ce qu'il y a de négatif soit euh, je veux dire, soit relativisé ou, euh, ou amélioré, mais c'est aussi faire de la, de la réputation positive. Ouais. Donc, euh, et là, on parle. Bien. Alors, on peut passer par des influenceurs, mais euh, nous, on n'a pas que des missions de, de défense. On a des missions d'ensemencement aussi. Euh, il y a une dizaine d'années, on a lancé un nouveau service Nestlé euh, par les réputations mmh. Alors, il est 15 h deux minutes, euh, une minute. Donc, on a dit qu'on commençait à l'heure, et on a commencé à l'heure. On a dit qu'on finirait à l'heure, il faut qu'on finisse à l'heure. Et on va prendre une dernière question euh, qui était sur l'externalisation. C'est David euh, Dominique euh, Jamois qui nous dit « En réalité, ne faut-il pas mieux externaliser la veille et l'irréputation réputation en pratique ?» C'est vraiment une question de, de, de structure, en tout cas… Euh, des, je pense que c'est des grosses entreprises qui ont les moyens d'internaliser... Euh, alors, la veille, dire, les veilleurs eux-mêmes, ce n'est pas forcément beaucoup de temps. Dire, la veille est et, et, euh, et, euh, identifier un, un problème pour le traiter. Après, ça va être la, la, la gestion euh, du problème, éteindre le feu, etc. etc. Euh, à partir du moment où il y a une stratégie, euh, ça peut être fait à l'interne, mais euh, c'est une question de taille d'entreprise. Hein. Euh, c'est une question de taille d'entreprise souvent, c'est la réponse. Hein. Parfait. Alors et, euh, David qui nous, nous parle aussi de l'homme nu, de la redoute, c'est un sujet qui a l'air de beaucoup m'intéresser, euh, Fabienne. <rire> On t'enverra une photo, hein, si tu veux. Donc c'est vrai que ça. Oui, déjà ça sert. J'ai les photos. Ouais. Moi, j'ai toujours cru que c'était un, un coup marketing, ça. Non, non. Oh, ah, peu peut-être que le photographe même. et tout l'ont fait parce que c'est des affaires rigolés. mais, mais est-ce que les gens de la redoute passent euh, bah, des heures et des heures pour faire un shooting sur une, sur une plage avec des enfants et il y a un type nu sur une plage derrière et personne ne voit parce que et personne ne voit tout le monde est oui. focus non pas sur le paysage, oui, mais euh, sur, sur la, la fille et le maillot de bain. Certes, mais pour euh, euh, une heure le... que tu passes à faire un shooting, tu passes dix heures à faire de la post-production. Je pense qu'il a dû le voir. Quoi. Moi, je crois pas. Bon, OK. On je voir crois aller parce aller. que j'ai d'autres expériences que La Redoute, pas avec un homme nu <rire> et, ou avec des choses énormes. Et, euh, et où on se dit, est-ce qu'on le dit au client ou pas Et on se dit, bon, on ne le dit pas. Et on joue la surprise S'il nous dit Tiens, vous avez vu ça ?» Et en fait, ils n'ont jamais rien vu. Donc, et nous, on a économisé beaucoup d'argent. Hein. Donc, euh... tu peux être moins énigmatique hein, oh, J'ai au moins deux, deux exemples. <rire> euh, J'ai au moins deux exemples. On avait écrit, euh... c'était en couverture, on avait écrit « Shopping » avec 3 P. Voilà, couverture du. Ah, oui voilà, personne n'a jamais rien vu. Et une autre fois, euh, c'était euh, euh, donc euh, la deuxième découverture de dans le ciel. Alors, c'était il y a longtemps, vous avez vu, j'ai de l'expérience. Et à l'époque, il y avait des croix de repère, de repérage pour les pour les films. Et euh, voilà, il y a la, la croix de repérage en plein milieu du ciel. Et personne ne l'a jamais vu. Mais autrement... C'est un changement de mobile Je sais pas, c'était ouais. sur la... Enfin, enfin bon, le... donc... Euh, euh, il y a tellement de sous -terromes. Moi, je ne crois pas que la redoute, c'était voulu. Ou alors, c'était bah. très. En tout cas, on, on ira rechercher les photos pour Fabienne, ex exclusivement. Et... Mais ça, ce n'est pas un bad buzz, ça. Pas un... ah, ah, si, c'était un bad buzz. Il y a eu un... puis, ouais, Il y en a, y a eu, eu un autre, autre après avec les pinceaux qui juste dans la monnaie. C'était assez bizarre. Oui. Bon, enfin, Moi, j'ai toujours eu un petit doute sur celui-là. Hein. Mm. Bon, parce qu'un bad buzz, c'est mieux que pas de buzz du tout. Ah bah ben, il y a le président euh, qui est réputé pour ça, hein, faire interdire la pub euh, parce que le président est au-dessus de Dieu ou je sais pas quoi. Ça, c'était bien entendu ce qui était recherché. Président Camembert. Ah, le Camembert, d'accord. Ah Ça, c'est te faire interdire ou te faire plagier par les inconnus, ce qui m'est arrivé euh, pour Gore-Tex. C'est... Euh... Le client t'appelle furieux et tu lui dis, mais non, vous vous rendez pas compte, c'est génial, tout le monde parle de votre marque. C'est vrai. Voilà. Donc, euh, c'est clair, c'est clair. Bien, on verra tout le monde à, au portrait de Dorian Gray, et par il une citation assez intéressante là-dessus, euh, Oscar Wilde. Voilà, bien, merci à toutes et à tous, il est 15h06, nous avons 5 minutes de retard, mais voilà, on est presque à l'heure.